On y est les amis, la série de vidéos sur la Galaxy Watch 4 après plusieurs semaines d'utilisation, le test arrive très bientôt, ce week-end, il va être plus que complet, j'ai testé avec un téléphone Samsung, j'ai testé avec un téléphone Android, bref. Vous allez avoir toute la semaine quelques petites vidéos qui vont vous expliquer un peu plus sur la montre, des petites vidéos annexes. Je vous ai préparé aussi pour les officiels de une vidéo complète sur l'autonomie. J'ai à chaque utilisation activé, désactivé une option pour voir jusqu'à où allait la montre. Je peux vous dire que c'est une petite autonomie. Bon, on va en parler un petit peu aussi aujourd'hui parce que aujourd'hui c'est le comparatif entre la Galaxy Watch 4 classique et la Galaxy Watch 3. C'est parti Bouh Beaucoup, beaucoup, beaucoup, d'entre vous m'ont demandé il y a quelques semaines, quelques mois, lorsqu'il y avait déjà les rumeurs de la Watch 4, ils m'ont demandé si ça valait le coup d'acheter la Watch 3 qui est souvent en promotion. J'ai souvent dit qu'il fallait attendre la Watch 4. Maintenant, on y est. C'est le comparatif. Alors, à la fin de cette vidéo, vous saurez si vous êtes plutôt Watch 3 ou Watch 4. Commençons par comparer les prix, car oui, les prix ne sont plus les mêmes. La Watch 4 est moins chère que la Watch 3 lorsqu'elle est sortie, mais aujourd'hui, la Watch 3 et le prix est vraiment descendu. Tout d'abord sur les deux montres. On a deux tailles, deux formats. Un format 46 mm, le grand format de la Watch 4 classique, et un format 42 mm, toujours sur la Watch 4 classique. Sur la Watch 3, on avait deux formats aussi, un grand, un petit, mais c'était du 45 mm contre du 41 mm. A chaque fois, on a différents formats, on a différentes couleurs. Ça, je vous laisse aller voir ce qui existe encore. Vous allez pouvoir trouver des coloris qui vont à la fois à mesdames, à messieurs ou assez mixtes. Qui dit différents formats, dit différents prix aussi. La Watch 4 va démarrer à partir de 369 euros sur le petit format en Bluetooth et va aller jusqu'à... 449 euros sur le grand format 44 mm en bluetooth plus 4g bon aujourd'hui dans les mains j'ai le 44 mm de la galaxy watch 4 je vous l'ai dit 449 euros parce que j'ai la version LTE mais la version bluetooth seulement est à 399 euros. Pour comparer, sur la Galaxy Watch 3, 45 mm, le grand format, on démarre actuellement à un prix de 259 euros sur la version Bluetooth, et la version Bluetooth plus 4G est à 489 euros. C'est-à-dire, elle est difficile de trouver, en fait, la version 4G, vu qu'elle est plus produite, etc. Bon, c'est un petit peu difficile de la trouver. Mais si on compare version Bluetooth et la version Bluetooth, on a 140 euros de moins sur la Galaxy Watch 3. A quoi est dû cette différence de prix Est-ce dû seulement à l'OS Qu'est-ce qu'il y a Quelles sont les différences On continue. Il y a pas mal de petites différences au niveau du design, même si les grosses différences vont être à l'intérieur. Au niveau du design, on peut quand même distinguer assez facilement les deux montres. La différence d'un millimètre, ça par contre, c'est assez difficile à distinguer. Au niveau de la taille, sur la Galaxy Watch 4, 46 mm, on est sur 45,5 mm de diamètre et une épaisseur de 1,1 centimètre de 11 mm concernant la galaxy watch 3 45 mm on est sur du 45 mm de diamètre et aussi du 11,1 mm donc on a la même taille la même épaisseur lorsqu'on les met vraiment côte à côte on a l'impression que c'est les deux font du 45 ou du 46 je pense que la différence de taille va se jouer ici là sur les boutons etc qui va rajouter un petit peu de taille à la Watch 4, mais on est vraiment très proche. C'est pour dire, les écrans font la même taille. Sur le grand format, on est sur un écran de 1,4 pouces Super AMOLED. Les écrans font la même taille, on aura quand même une petite amélioration au niveau de la résolution. Car sur la Galaxy Watch 3, on aura un écran du coup de 1,4 pouces pour ce format, avec une résolution de 360 par 360 pixels alors que sur la galaxy watch 4 classique ce sera aussi un écran de 1,4 pouces c'est même 1,36 pouces peut-être un petit peu plus petit mais avec une résolution de 450 k par 450 pixels pour aller encore plus loin on a les mêmes matériaux sur ces modèles acier inoxydable acier inoxydable l'arrière c'est le même aussi Ouais, peut-être 2 trois écritures qui changent Mais c'est exactement la même technologie Qui est derrière, et pour dire On peut charger les deux montres avec le même chargeur C'est-à-dire avec le chargeur de la Galaxy Watch 3 Vous allez pouvoir charger la 4 Et inversement, car oui, c'est du repris Il n'y a pas, en même temps Elle est sortie l'année dernière, donc il n'y a pas de grosse amélioration au niveau du design. La seule chose qui change au niveau du design, ça va être ici, différence dans la jonction. En fait, c'est le bracelet qui ici est un peu arrondi, alors que lui, il est plutôt droit. Mais aussi, différence dans la taille de bracelet. On est sur du 22 mm ici, contre du 20 mm sur la Watch 4. La Watch 3 avait donc un bracelet plus épais. On avait aussi sur la Watch 3, d'origine, un bracelet en cuir. Alors que là, directement sur la Watch 4, on a un bracelet en silicone. Vous allez me dire, bah, c'est dommage, parce que... C'est moins cher le silicone que le cuir, oui. Mais je vous l'avais aussi dit que le bracelet en cuir, le problème avec la Watch 4, c'est qu'il s'abîmait assez rapidement. Parce que c'est une montre qui est destinée quand même à faire un peu de sport. Et que le cuir n'était pas forcément très bien sur la Watch 3 pour faire du sport. Donc là, ils ont dit, on laisse tomber le cuir, on met du silicone. Après, j'espère qu'il est possible de mettre des bracelets en cuir. Mais c'est presque sûr, je vous ferai une vidéo sur les meilleurs accessoires. Ça arrive bientôt. On ne peut pas donc utiliser le bracelet de la Galaxy Watch 3 sur la Watch 4. Est-ce qu'on a... D'autres différences au niveau du design On a sur les deux la lunette rotative Deux boutons sur les côtés Même si les boutons n'ont pas la même forme Là on est sur des boutons plutôt style classique On va dire même si c'est la classique Mais en gros on a des boutons plus montre, Voilà montre d'horloger Sur la Watch 3 Alors que sur la Watch 4 classique on a des boutons Voilà un petit peu rectangulaires Qui euh, permettent d'avoir un style Un peu plus sportif Ça c'est les premières différences au niveau du design Je trouve que la Watch 3 avait un style plus bah, classique elle était vraiment sympa pour sortir mettre avec une chemise alors que la watch 4 classique est plus compacte plus robuste et on se retrouve un peu sur un design comme la watch 1, si vous vous en souvenez mais plus compacte alors que bah, c'est pratiquement les mêmes elle elle paraît mais c'est sûrement dû au bracelet mais elle paraît plus aérée que celle ci voilà pour ce qui est la différence du design maintenant regardons la différence les grosses différences à l'intérieur notamment le système d'exploitation Commençons du coup par parler des différences dans les fiches techniques, caractéristiques techniques. On l'a vu sur le design assez semblable, mais à l'intérieur, on aura quand même quelques différences techniques. On a beaucoup de caractéristiques techniques. Techniques communes, par exemple 5 ATM, l'étanchéité, on va pouvoir téléphoner, on a un haut-parleur, un micro, on aura derrière la possibilité de faire un ECG, de prendre la tension, bien entendu si vous avez un mobile Samsung. On aura aussi une montre qui aura un fréquence mètre qui aura un capteur de lumière ambiante, gyroscope, voilà tous les petits capteurs qu'on retrouve à chaque fois sur les montres. Grosse différence, ça va être les nouveaux capteurs intégrés à la Watch 4, notamment le capteur bioactif comme ça qu'il est appelé par Samsung. Ce capteur va permettre, en mettant les deux doigts comme ça sur le bouton et en gardant la montre, de mesurer la composition corporelle. Savoir votre taux de graisse, votre taux de muscle, etc. On en parlera un petit peu plus pendant le test, mais ça, cette fonctionnalité, ce, voilà, ce capteur, n'existe pas sur la Watch 3. De même, la Watch 4 va permettre de mesurer les ronflements pendant le sommeil avec aussi un suivi de la SPO2 pendant le sommeil ce qui n'était pas disponible au niveau des capteurs sur la Watch 3 pour finir avec la différence de caractéristiques techniques ça va être au niveau du stockage on est sur 8Go sur la Watch 3 contre 16Go sur la Watch 4 classique on pourra du coup télécharger plus de musique, plus d'applications de... on pourra plus tirer parti de Wear OS, plus de stockage et on aura aussi 1,5Go de RAM sur la Watch 4 classique contre 1Go sur la Watch 3. Pour finir, on aura aussi une distinction au niveau de la plus. Sur la Galaxy Watch 3, on était sur du Exynos 9110, gravé en 10 nanomètres, alors que sur la Watch 4, on est sur du Exynos W920, gravé en 5 nanomètres. Voilà pour ce qui est des caractéristiques techniques. Maintenant, voyons le plus important, différence dans les fonctionnalités et après, bien entendu, mon avis. Tout d'abord, grosse différence au niveau fonctionnalité, pour l'utiliser, ça va être dans la compatibilité. Car la Watch 4, elle est simplement pas compatible avec un iPhone. Je vous en parlerai dans une autre vidéo qui va arriver, entre les différences lorsqu'on a un mobile Samsung et la montre, lorsqu'on a un iPhone et la montre, bah on ne pourra pas s'en servir, et lorsqu'on a un ou différents mobiles Android et la montre. Ça va arriver dans une courte vidéo, je vous ai synthétisé ça, comme ça vous aurez la réponse rapidement. Mais voilà la Watch 4, pas compatible avec iOS, donc avec un iPhone. Ensuite, la différence va être, bien entendu, dans le système d'exploitation et surtout déjà dans la navigation. Car on a une nouvelle navigation pour la Watch 4. On va devoir hop, monter comme ça pour avoir le menu d'applications. D'applications qui sont à la fois liées à Wear OS, à la fois liées à Samsung. C'est-à-dire, on a, on va dire, un cœur, un gros cœur Wear OS et on a quelques applications Samsung une surcouche qui est plutôt pas mal sur une différence entre cette montre et d'autres montres Wear OS la surcouche est vraiment pas mal parce qu'on va avoir des applications bah, comme le health monitor pour voir le CG etc on va avoir une application média qui va nous permettre de stocker de la musique ça c'est aussi plutôt pas mal parce que on se souvient que la grosse difficulté avec du Wear OS c'était stocker de la musique et bah là en passant par les applications Samsung ça va pouvoir se faire et on aura l'avantage de pouvoir aller sur le Play Store télécharger voilà, toutes les applications disponibles sur les montres Wear OS les applications que vous voulez comme du Google Maps etc toutes les applications Wear OS et les applications Google, oui je vous le disais la navigation va changer car là on a une navigation un peu plus sommaire Wear OS c'est à dire que habituellement lorsque j'allais appuyer sur le bouton du bas sur la Samsung Watch 3, on allait arriver sur le menu alors que sur la Watch 4 classique il faut swiper de bas en haut pour avoir le menu, au niveau du défilement on est à peu près semblable à gauche les notifications, à droite les cartes. On a un petit peu un design bah, qui se ressemble, vous voyez, sur les différentes activités, les différents widgets. C'est plutôt sympa aussi. Et bien entendu, la bague rotative va nous permettre de switcher entre les différents widgets. Dans la prise en main, on ne va pas être trop perdu dans la navigation non plus. On va vite savoir comment il faut faire pour aller dans les menus, etc. Ça a même à peu près le design. C'est un petit peu un mix. Ce qui va changer du coup, c'est le store, je vous l'ai dit. Wear OS nous permettra d'avoir le Play Store, Galaxy Store sur l'ancienne Samsung. Et bien entendu, on va voir quelques fonctionnalités différentes qui vont arriver de Google et qui seront aussi disponibles sur la Watch Cat classique. Par exemple, la possibilité de configurer Google Pay la possibilité aussi d'avoir. Google Map YouTube Musique, mais malheureusement, on n'aura pas Google Assistant. On restera sur ce bon vieux Bixby, même sur la Watch 4. Néanmoins, ça peut être sympa quand même d'avoir le fameux Google Pay parce que les Samsung Pay, euh, bah, c'est pas il euh, ya moins de compatibilité qu'avec Google Pay. Moi, je sais que aucune de mes banques ne permettent d'avoir Samsung Pay, donc bon, c'est pas grave. Autre fonctionnalité que je vous ai évoqué en plus sur la nouveau modèle, ça va être bien entendu de mesurer sa composition corporelle et le sommeil avec les informations au niveau des ronflements. Parlons maintenant du dernier point de ce comparatif, l'autonomie. L'autonomie va être assez différente. Pour moi, je vous l'avais dit l'année dernière, j'arrivais à une utilisation entre... Allez, bonne utilisation de 2 jours à peu près de moyenne sur la Galaxy Watch 3. Alors que sur la Galaxy Watch 4, classique, on aura une utilisation d'à peu près un jour. Dans la théorie, c'était jusqu'à deux jours, mais voilà, moi je suis plutôt entre un et deux jours, alors que là, j'arrivais plutôt entre un jour et demi et trois jours. Donc pour moi, l'autonomie est quand même supérieure au niveau de la Galaxy Watch 3. C'est du Wear OS donc sur la Watch 4, donc ça bouffe, ça bouffe, ça bouffe l'autonomie. Il vous faudra donc à peu près recharger la montre tous les 24 heures. Je vous ai préparé, je vous l'ai dit, une vidéo complète sur l'autonomie, en fonction de ce que j'ai activé, jusqu'à où ça va, pour Exemple, en faisant aucune activité sportive, en n'utilisant même pas la musique, juste en activant tout sur la Galaxy Watch 4, c'est-à-dire le NFC, la Wi-Fi et le Always On, j'étais arrivé à 19 heures d'autonomie, moins d'un jour, alors que j'avais rien fait avec la montre à part recevoir quelques notifications, mais j'avais laissé l'Always On, j'avais pas mis de mode nuit la nuit, donc j'étais allumé avec tout, ça allait très vite. Mais bon, c'est le prix à payer. Alors maintenant, laquelle je préfère et laquelle je vous conseille. Là ça va être assez difficile de dire laquelle je vous conseille ou laquelle je préfère Parce que déjà pour moi il y a une grosse différence dans mon utilisation moi C'est que j'aimais la Galaxy Watch 3, j'aimais l'Active 2 avec leur compatibilité iPhone parce que moi mon téléphone principal c'est un iPhone et j'utilisais cette montre la Watch 3 comme montre principale pendant plusieurs mois j'ai utilisé comme montre principale avec mon iPhone car oui il y a quelques fonctionnalités qui n'étaient pas présentes avec les iPhones mais au moins je pouvais utiliser la montre dans l'ensemble dans ce que j'utilise moi tous les jours là déjà c'est plus possible donc déjà pour quelqu'un comme moi bah euh, la Watch 4 euh, pff, sera pas vraiment une montre euh... Une montre principale Au delà de ça Un gros poids pesant aussi sur la Watch 3 C'est que du coup Tizen OS c'est fini Tizen OS va être maintenu Pendant 3 ans encore Mais après du coup Il n'y aura plus d'évolution dessus donc, en gros, vous prenez la montre pour 3 ans, mais est-ce qu'une montre pour 3 ans, c'est bien. Oui, pour moi, une durée de vie de montre avant de 2 ouais, ans, c'est pas mal. Dans 3 ans, il y aura des grosses évolutions, donc vous allez pouvoir changer de montre. Donc, c'est plutôt pas mal. Ensuite, la question du prix et la question de la compatibilité. C'est-à-dire que si vous voulez une montre comme la Galaxy Watch 4 classique, pour toutes ses fonctionnalités, suivi de santé ECG, etc., etc., pour l'instant, il va falloir quand même un mobile Samsung sinon vous n'allez pas pouvoir avoir le cg mais c'était pareil sur la watch je crois ça mais 140 euros en plus quand même c'est à dire que vous allez payer 140 euros en plus pour avoir des nouvelles fonctionnalités de santé mais est-ce que ça vous intéresse d'avoir votre composition corporelle est-ce que ça vous intéresse vraiment de suivre votre reflement mais vous allez surtout payer pour avoir un nouveau système d'exploitation qui devrait s'améliorer de semaine en semaine je pense Qui serait après on sait que Wear OS, euh, les mises à jour c'est pas fréquent fréquent donc j'espère que samsung va prendre la main là dessus pour pouvoir faire ça mais en gros en vous misez sur une montre plus chère, plus tournée vers l'avenir, mais avec moins d'autonomie. Je sais que beaucoup portent de l'intérêt aussi pour les services Google comme par exemple Google Maps, donc ça peut être un critère pour vous amener Google Maps, Google Pay sur la Watch 4. Alors, laquelle j'achèterais aujourd'hui si j'avais le budget Sans parler de l'histoire de mon iPhone, je pense que je partirais quand même sur la Galaxy Watch 4 car on se retrouve avec une montre Wear OS qui a une très bonne surcouche Samsung. On en parlera plus précisément sur le test, mais je trouve que cet accord est vraiment intéressant pour les possesseurs d'Android et notamment pour les possesseurs de mobiles Samsung. Si vous avez un mobile Samsung, actuellement, n'hésitez pas, vous pouvez partir sans hésiter sur la Watch 4. Mais la Watch 3 va quand même bien se défendre, donc... Ça va, jouer, ça va jouer sur le budget. Est-ce que vous avez vraiment le budget d'aller mettre 400 euros sur une montre connectée Si oui, bah foncez sur la Watch 4. Vous ne serez pas déçu à part sur l'autonomie qui, moi, personnellement, me déçoit. Comme à chaque fois avec Wear OS. Mais si vous voulez quand même une bonne montre connectée, moi, c'était vraiment ma préférée l'année dernière, plus que l'Apple Watch alors que j'avais un iPhone, c'était quand même la Watch 3. Donc, à voir. Vous avez quand même tous les éléments en main. N'hésitez pas à faire la, le pour et le contre. En attendant, la prochaine vidéo comparatif, vivez à fond, Vive Merci et à bientôt sur ma chaîne